Hey Bonne année 2023 !« Bloves mad » comme on dit en breton. Bonne année, bonne santé, que tous vos projets puissent aboutir ou avancer comme vous le voulez. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses dans cette vidéo. C'est le grand retour de mes petites euh, histoires de pépiniéristes, mes petites histoires d'itinéraire de pépiniériste fruitiers. Et donc, ben, 2023 c'est la saison 2. Alors, on commence tout de suite par voir tout ce qu'il y a à faire en janvier. Alors, c'est parti. Je suis Sébastien Guéguin. Vous me connaissez maintenant depuis un an, j'ai commencé cette chaîne en janvier l'an dernier, janvier 2022. Nous sommes en janvier 2023. Je reprends, je reprends pour une saison 2. Donc vous me connaissez, je suis pépiniériste fruitier, arboriculteur, paysan. Et donc dans toutes ces vidéos, sur cette chaîne, je vous explique mes trucs de pépiniériste. Soit pour devenir pépiniériste, ça va vous guider, ça va vous donner des conseils pour tout ça. Mais ça peut aussi vous donner plein de conseils si vous êtes juste planteur ou planteuse d'arbres ou d'arbustes fruitiers. Si vous aimez mes vidéos, si vous êtes intéressé par ce que je produis, n'hésitez pas, je vous encourage même à mettre des pouces bleus sur les vidéos quand vous les aimez, euh, et à vous abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche qui apparemment vous donne des notifications un peu plus précises de quand il se passe quelque chose, quand il y a une vidéo indirecte ou des choses comme ça. Vous pouvez me soutenir en me commandant des choses que je vais pouvoir vous faire. Soit vous êtes dans les parages dans le coin Bretagne et vous pouvez me commander des fruitiers, arbres ou arbustes. Soit ben, vous pouvez me commander des greffoirs que je fabrique pour... Bah, la période de grève va bientôt arriver, on va en parler. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi me soutenir via la petite cagnotte Tipeee. Je remercierai bien évidemment les tipeurs à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Et puis, j'ai un partenariat avec la Fabriculture. Je vais encore une nouvelle fois cette année vous présenter cet outil formidable qu'est la Campagnole version Pitchoon, que moi j'utilise. Et donc, sachez que j'ai un code promo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez gagner 5% en me le demandant. Allez trêve de blabla, je voulais vous faire une petite vidéo pour un petit peu lancer la saison et on m'a demandé euh, si je pouvais faire des vidéos, des choses à faire mois par mois, donc je vais m'essayer, on va voir si, si j'arrive à le tenir on va commencer par janvier janvier, c'est pour moi le deuxième mois le plus intense dans la saison vraiment pépinière, la saison pépinière va commencer pour moi en, vraiment de façon de plus en plus intense en septembre, plutôt octobre avec le premier mois très intense, le mois de novembre qui est la saison des arrachages, la saison de la préparation des commandes. Ces commandes seront, sont disponibles en général vers mi-décembre. Et puis ensuite, on passe une deuxième étape, juste après les fêtes, tout le mois de janvier jusqu'à, alors ça dépend un petit peu de l'efficacité du bonhomme, mais jusqu'à globalement, idéalement fin janvier, mais plutôt vers mi-février, où on ranquit en fait la saison, la nouvelle saison de production. Et donc, il se passe plein de choses en janvier parce que c'est un mois transitoire. C'est un mois où je passe de la fin de production de l'année d'avant à la remise en production de l'année qui suit, qui vient, la nuit actuelle. Donc ça veut dire qu'en janvier, la liste des tâches est quand même assez colossale. Je suis toujours en train de vendre des plans, parce que là, comme je, pour ceux qui avaient suivi un petit peu ma vidéo bilan, vous savez que j'ai vendu à peu près la moitié de mes plans, donc ça veut dire que j'ai l'autre moitié à vendre. Et ça, ça court jusqu'à fin février. Qui dit vente, dit surtout accueil de clients. Euh, temps à passer pour continuer à essayer de vendre mes plans sur différents événements, ou en tout cas me faire connaître, me montrer. Donc ça peut être sur des marchés, ça peut être continuer sur le site internet, faire les vidéos, ça peut être et, et participer à des événements, voilà, pour continuer à me montrer et à surtout dire que j'ai encore des plans de disponibles. Ça, c'est la première période, la première partie des choses à faire, à continuer de faire, qui prend évidemment pas mal de temps. Lié à ça j'ai tous les arrachages de plants qui ne sont pas terminés. Vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi déjà, ma jauge est trop petite pour pouvoir contenir tous les plants que je produis. C'est pour ça que je réfléchis à quand même en faire une deuxième. Néanmoins, ça me prendrait de toute façon beaucoup de temps à tout arracher pour tout mettre en jauge, même si j'ai la place. Donc de toute façon, je fais des arrachages comme ça au fur et à mesure. Donc il faut encore que j'arrache pas mal de cassissiers, de saules, de gogis, de groseillers... Des choses comme ça, tous les arbres c'est bon, mais il y a encore beaucoup, alors il y a peut-être euh, 1000, 1500 plants encore à sortir de terre quand même. Moi dans l'idée, ça va être de tout vendre pour ne rien avoir à replanter, mais justement, en parlant de plantation, nous sommes dans pleine saison de plantation également, même déjà depuis un mois, donc ça veut dire que bah, moi aussi j'ai des choses à planter, puisque j'ai acheté des nouveaux pieds mères, je m'en suis fait des nouveaux, j'ai des arbres peut-être qui n'ont pas survécu à, à la saison estivale, ou des arbustes, donc j'ai des choses à replanter. Donc j'ai à peu près euh, cette année une bonne quarantaine de nouveaux pieds mères à replanter, soit en verger, soit en zone de pieds mères. Donc ça, ça va faire partie des choses que j'ai à faire le plus vite possible. Jusque-là, on n'est toujours pas encore parti dans la production de l'année 2023. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à faire maintenant pour finir un petit peu cette production d'année 2022-2023 Eh bien, ça va être un petit peu de, de faire cette transition où mes zones, justement, une fois qu'elles seront finies d'être arrachées, vont pouvoir être mises soit en engrais vert, soit en préparation pour l'année d'après. Donc, en fait, c'est l'arrachage va conditionner le fait que je puisse, par exemple, soit bâcher, soit semer, soit replanter autre chose. Et donc, pour préparer tout ça, eh qu'est-ce que j'ai à faire Eh bien, j'ai déjà deux choses à faire capital, et ça, c'est des choses que vous, vous pouvez être en train de faire, ou que vous avez peut-être déjà fait, si, si vous avez bien géré votre temps. Je vous rappelle, la récolte des greffons pour faire des arbres greffés doit se faire en hiver, au plein cœur de l'hiver, et comme je vous le rappelais, dernière quinzaine de décembre pour les noyaux, Première quinzaine de janvier pour les pépins. Donc bah, on est en plein dedans. Début janvier, allez. on va quand même se donner une marge, on a un peu de marge de manœuvre hein, là-dedans. Jusqu'à fin janvier, on peut récolter du greffon globalement. Euh, mais ça, ça peut prendre du temps, ça va prendre du temps. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu quelques bouts. Euh, j'ai pas mal de greffons évidemment à récolter. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu sur ce que j'ai prévu en production cette année. Euh, un peu plus d'arbres. Un petit peu moins d'arbustes en quantité, mais un peu plus en diversité. Et euh, toujours de l'osier. Et euh, donc, voilà, ça je suis en train de préparer également ces quantitatifs de production. Bon, récolter du greffon, c'est une chose qui va me prendre un peu de temps. J'ai une autre production, moi, c'est les tous les boutures, en fait. Donc, la deuxième partie de ma production que j'ai commencé à préparer, c'est les boutures de petits fruits. Alors, comme j'ai pris beaucoup de retard sur les arrachages avec la saison qu'on a eu euh, sur les arrachages et la préparation des commandes. Je n'ai pas pu préparer beaucoup encore mes boutures euh, en décembre. Donc là, je suis surtout là maintenant en train de le faire. Donc je, voilà, il y a le temps de les mettre en terre si on veut, mais plus vite c'est fait, plus vite je serai un peu soulagé de tout ça. Surtout que vous avez été euh, un petit paquet d'entre vous à m'en avoir commandé et que vous êtes également un, un certain nombre à attendre de savoir s'il y en a encore disponible. Donc il faut absolument que je termine ça au plus vite. Donc je vais essayer d'avoir fait le plus gros d'ici la fin de semaine prochaine, et comme voilà les plants qui sont encore en terre n'ont pas encore été taillés, eh bien il me reste encore toutes ces boutures-là, euh, qui vont pouvoir être disponibles juste après ça. Donc euh, ça va me demander quand même un certain temps. voilà Les boutures, c'est voilà on est en plein dedans, pour moi en tout cas, préparation des boutures. Euh, donc là j'en ai plusieurs, voilà euh, peut-être euh, 10 000 ou 12 000 à préparer. quoi Ça c'est pour la mise en production des boutures, les greffons, les porte-grèves vont sûrement bientôt arriver, je ne sais pas quand, j'ai jamais de date très précise, ça va arriver entre fin janvier à mon avis et début février, donc les porte-grèves vont arriver pour ceux que j'ai commandé, et puis ben, moi aussi j'en ai des porte-grèves qui sont en pleine terre, qui va falloir aussi que j'arrache, moi aussi justement j'en ai peut-être 600 à peu près arrachés de terre, donc je vous ferai un petit bilan un petit peu de tout ce que je vais produire cette année, de ce que j'ai euh, en porte-greffe disponible, parce que ça sera un sujet de cette année, je vous rappelle, le porte-greffe, ou les porte-greffes, on va parler porte-greffe cette année. Je vous spoil pas trop, parce que voilà, ça reviendra, ça reviendra plus tard. Qu'est-ce que j'ai également à mettre en production de retour C'est tous mes marcottes de noisetier. Donc la vidéo sur, sur les marcottes de noisetier, troisième partie, va euh, arriver quand je serai en train de le faire, donc ça sera probablement autour de février, euh, peut-être avant. Mes marcottes, Vous avez suivi les vidéos, si vous l'avez pas fait, je vous encourage à aller le faire. Il y a une vidéo qui a été pour la préparation des marcottes en mars, des noisetiers pour les marcoter, et puis une autre vers le mois de juin, de mémoire. Donc ces deux vidéos-là expliquent comment faire des marcottes de souche de noisetiers. Maintenant, je vais vous montrer, je vais les prélever, je vais vous montrer ce que ça a donné comme résultat, et on va les repiquer, parce que ce sont des marcottes repiquées, et donc cette année, j'aurai du noisetier à vendre, j'aurai, on verra, on verra, on va compter ça ensemble, on évaluera un petit peu le taux de réussite de, de, de mes marcottes. Bien évidemment, ces boutures que je prépare, si on revient sur les boutures, vont ensuite devoir être plantées. Donc il va falloir que je prépare mon sol. Donc j'ai des nouvelles zones de plantation à faire, à préparer en tout cas, elles sont désherbées. Je n'ai plus qu'à débâcher, préparer mon sol à la pitchoune, mettre un grillage quand même autour, puisque j'agrandis la zone, et mettre mes boutures en place. Donc il y aura le bâchage de retour, il y aura euh, la cosse de sarrasin en paillage sur le rang, et puis voilà, les boutures, voilà. le plus tôt je les mets en terre, le plus tôt je serai débarrassé de ça. Alors euh, ça serait trop facile s'il n'y avait que ça Non, ça c'est déjà, euh, voilà, déjà compliqué effectivement à, à déjà faire tout ça. Euh, en fait, il me reste encore un point capital, vous le connaissez, mon précieux, mon précieux BRF, eh bien oui, il va falloir que je commence à aller tronçonner du bois, tronçonner de, du noisetier cette année notamment beaucoup, euh, pour fabriquer mon BRF. Donc, pareil, j'essaierai de vous mettre des images de, de ces chantiers de BRF, bois raméal fragmenté. Je vous rappelle, c'est du broyat de bois fait en hiver, en période froide, et en le mettant tout de suite au sol, pour nourrir du champignon mycorhizien notamment, et pour tout de suite faire un mulch qui ne soit pas, euh, comment dire, un mulch qui va faire des fins d'azote aux arbres. Aucun risque avec le BRF. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu de problématique avec le BRF, même en mettant une belle épaisseur. Voilà. Donc, le BRF, ben, il faut le fabriquer avant. Donc, euh, je vais passer euh, voilà, 5-6 journées au moins de tronçonnage et puis une journée de broyage qui sera sans doute euh, voilà, autour de mi-mars, euh, en pleine période de greffe. Peut-être mi-mars si vraiment je suis très bon. On verra. On verra. On verra. Euh, en attendant, il faut aller tronçonner. Donc, euh, ça va être une journée par semaine à peu près que je vais faire ça. Toujours est-il que voilà, les vidéos saison 2 de l'itinéraire d'un pépiniériste fruitier reprennent, je ferai en parallèle des vidéos plus destinées aux planteuses et planteurs d'arbres qui ont envie, des conseils sur comment gérer la taille de leurs arbres. J'ai déjà des vidéos qui ont été tournées qui ne sont pas encore montées sur, euh, par exemple, pourquoi quand j'ai planté un arbre de 2-3 ans, il me donne du fruit la première année, il, il ne m'en donne pas les années suivantes. Voilà, j'ai fait des petits bouts de vidéos qui vont être assez intéressants pour vous pour comprendre certains mécanismes des plantes, des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. Donc je vais continuer à essayer de vous distiller comme ça des conseils de taille de formation, de taille d'entretien, de... voilà, des choses comme ça. Donc je vous invite à continuer à suivre cette chaîne pour bah, pouvoir en bénéficier dès que, dès que ça sortira. En attendant, eh bien moi je vous dis Kenavo. je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Je vous dis... Évidemment à la semaine prochaine parce que le rythme reprend tous les dimanches à 17h, le rendez-vous, votre rendez-vous, la vidéo de Sébastien de Tilipous. Alors, Kenavo Véchal Salut, salut